La stratégie de la ferme à la fourchette, c'est une stratégie du pacte vert qui vise à essayer de, sur fond de circuit court, revisiter les pratiques agricoles. Pratiques agricoles qui devront, à l'horizon 2030, réduire de 50% leur utilisation de pesticides, de 20% leur utilisation d'engrais de synthèse et devront engager 25% des surfaces agricoles en agriculture biologique, toujours à l'horizon 2030. Donc on voit bien qu'on est sur une logique où on veut changer en profondeur les pratiques agricoles qu'on connaît depuis 60 ans maintenant. Dans la stratégie Farm to Fork, il y a la révision du texte législatif d'ici 2023 pour intégrer justement le bien-être animal. Alors quand je parle du bien-être animal, c'est la fin de l'élevage en cage d'ici 2027. Et puis, en ce qui concerne le transport des animaux, nous, on veut arrêter l'exportation des animaux vivants hors Union européenne euh, avoir une, une durée de transport maximum de 8 heures pour les animaux euh, sur tout type de transport, mais 4 heures maximum sur les volailles et les lapins. Et puis arrêter euh, le transport des animaux non sevrés, en, en, en gros mettre fin à l'élevage industriel. Sur le texte original, la Commission européenne avait un peu oublié la pêche. Donc on a travaillé justement sur le volet pêche, à intégrer le volet pêche. Au lieu d'avoir que la ferme à la fourchette, aujourd'hui on a la ferme à la fourchette et la mer à l'assiette, où on intègre justement le respect de la politique commune des pêches. En termes de gestion durable des pêches, arrêter la pêche illégale, aller vers une pêche beaucoup plus durable, arrêter la surpêche et faire en sorte d'avoir des quotas plus importants pour la petite pêche, la pêche artisanale, la pêche côtière, sur les pêcheurs qui pêchent avec des critères environnementaux, socio-économiques, euh, qui préservent l'environnement. Le mois prochain, on va voter la PAC, la politique agricole commune, pour les sept prochaines années. Et ce qu'on peut regretter, c'est que juste un mois après la, le, le vote de la stratégie de la ferme à la fourchette, on va voter euh, une PAC qui ne sera pas l'outil d'atteinte de ces objectifs.